Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est David de la farge Pokémon et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de mes hiérarchies Coucou <rire> Bon il y avait un peu de délai hein mais bon c'est pas grave Donc euh, là, là vous voyez euh, en, en pensé, fait nous sommes fait t es t es t es tous les deux Donald Trump hein, Donc euh, moi je suis Donald Trump et lui c'est mon frère jumeau Donald Trump Et en fait on, on joue cassé, à Minecraft en fait Voilà on joue à Minecraft euh... Mais euh, sur... Euh... J'ai oublié le nom de la map <rire> Je regarde. C'est quoi le nom de la map déjà <rire> Attends t'as fait quoi <rire> Ah d'accord on peut sortir T'as pris une dette barrière un T'es mort vers où genre à partir d'où euh, Super loin Ah ouais, ah ouais j'te Mais j'te genre si plus, on descend juste en bas fait. là on peut on meurt ou pas Je sais pas faut essayer Ça va Ah non <rire> Ça va, va pas Là t'es invincible, tu crois oui. <rire> <rire> Ok deuxième tentative. <rire> Waouh trop bien le jeu. <rire> Attends je vais essayer direct parce que comme ça. Ah merde je peux pas il faut de l'argent. I need money man. I will harass you. Man. <rire> I will harass you man. I will harass your ass You know I'm a ratin. But uh, it's no grave Oh tiens. I don't care. Je suis sûr en vrai y'a y a plein d'endroits on peut faire des conneries. Théma théma. Déjà tu peux te mettre là. Oh. Ça met là. You can't go here. Maybe puis s'il y a plus de barrière, attends. Laisse-le casser. Non, on peut pas. Oh, c'est vraiment des gens C'est vraiment une map avec le cul hein. Attends, quoi? You can suggest Minecraft map me to create in comments OK. Ok build barrière ok Oh putain mais t'es mal un mule les skins des zombies gros c'est tellement basse qualité Non ça va, regarde, regarde, fais voir, fais voir Donald Trump T'es trop beau mec Oh merci toi aussi mm. Mais gros ils a... J'achète Attends je vais essayer d'aller sur la, la voiture <rire> Make sure to follow me Ouais oh, t'es fou toi Toi t'es vraiment mort comme une merde oh, I'm really f... rich T'as pas entendu ce qu'il a dit Il a dit I'm really rich Ah putain j'ai pas le son quand tu vas payer un truc normalement il va dire I'm really rich Oh mais attends j'ai une idée Ah bah non j'ai plus d'idée Oh merde, merde merde merde Yes, troisième essai les gars <rire> On va la torcher la map, euh, tranquille Mais c'est pas là. jouable, c'est nul, c'est j... craqué. Mais non c'est marrant on va la torcher, juste on ouvre toutes les portes, euh, on fait quelques manches Voilà bon, elle est le ce mec, on s'en bat les couilles tout ça pour faire des skins cassés, regarde, ah oh putain le skin il est tellement blourd mais, Mec il est blourd de... de... cassé tu m'as pas écouté Si si mais genre en fait il s'est vraiment même pas fait chier à, à recréer quoi, le skin en HD quoi comme si on faisait... Attends on va ouvrir la map comme si on faisait, un sans manche. T'ouvre pas cette porte ok Ah Eh oh, oui yeah. ah, Regarde, regarde, regarde ce qu'il va dire de notre mouton oh. bah ouais j'ai rien entendu oh oh oh <rire> oh faut pas aller bien ouvrir <rire> wonder what mais <rire> quel J'ai juste de ouvrir ah pardon t'es rendu depuis de non ah oh, merde du PhD <rire> ah en plus il a modifié l'icône genre c'est à moitié beau à moitié dégueulasse c'est c'est pas bien parce que c'est trop petit je trouve est trop petite, mais euh, sinon c'est pas ouais, mal. Il ouais. ya le, le M garant là. Si tu veux, Mouche il ya des cadavres de partout. Oh oh oh, y a pas de contenu, <rire> les bruits là. de Garand c'est marrant Mais t'inquiète, mec. Euh, donc, on peut imaginer, on peut voir que la map a été euh, bah, a été mappée de très très loin. Regardez, là, on peut voir. Euh... <rire> Le décor hein, euh, voilà. J'avais pas vu mais je voulais pas voir. <rire> Moi non plus. <rire> je me suis dit on va chercher du contenu <rire> dans les fenêtres. <rire> ah bah il n'y en, <rire> bah, en a pas. Mais c'est bien regardez là, il y a par exemple le vide, euh, un arbre, deux arbres alignés. Euh, non c'est de l'eau. Sans aucune forme de. Oui bah c'est du vide en fait hein, parce que clairement.. Euh, voilà, vous voyez, c'est aligné sans aucune forme de, de.. de cool, de truc cool en fait, hein, nulle part. Et voilà, c'est quand même Donald Trump qui joue euh, à Minecraft sur BO3. Hein. Euh, j'ai compris. Une série imitation de Donald Trump ici. <rire> Putain mec j'ai envie d'essayer d'aller là mais, mais j'ai peur de, de mourir. gros. Euh, voilà, on... <rire> mec j'ai vraiment envie d'essayer d'aller là mais je pense que je vais mourir instant. J'essaye ou pas. Vrai, dur. Oh non. <rire> Mec, oh, par contre on peut, aller, on, peut, on peut aller quand même à un, à un certain endroit Je vais y retourner mais pas aussi loin Je vais retourner mais moins loin Ça va passer quand même, de toute façon j'avais PHD, tu veux que ça me serve à quoi PHD mec Je vais encore mourir, non, je rel... Je vais encore mourir, non, je rel... Je vais encore mourir, non, je rel... Oh regarde je vois mon gros bidon Ah ah ah ouais <rire> C'est le ventre de Donald Trump Non mec, non mec Quatrième essai <rire> T'es nul, sale merde Break. Ouais, je sais pas What <rire> What, y'a des <rire> barrières dans le pilier là <rire> Attends, t'as vraiment genre sauté là et t'es mort <rire> J'ai pas compris ce s'est passé Non, fais pas la même connerie que moi D'accord, <rire> j'avais vraiment envie <rire> Et là on recharge pour une seule balle Esquive oh là, alors là, je... Trop player oh, oh, okay. oh. Non Et j'ai re phd mec Vraiment Mais on me troll en fait Oh, what sûr le Mais mec que... Mais attends, mais j'ai pris une death barrière à... Au mauvais endroit, genre. Mec, genre... Gros, ils sont les zombies, c'est quoi, ça cette... Ah, ça me fout le seum, j'ai pris une death barrière de merde. Ah Cinquième essai. Je pense que t'es invincible, là. <rire> T'as fait quoi, encore enfin, J'ai fait le même truc que tout à l'heure. Mais c'est quoi je sais pas je me suis collé euh. euh... Attends je vais te faire du parcours là. Non mais c'est pas possible bon, Regarde, attends attends Tu vois le coin qu'il y a là C'était sûr en fait On a pas fait ça de ouais. <rire> C'était sûr en fait Mais c'était sûr en fait c'était juuuur Oui tu dis pas que tu laisses les moments où tu abuses dedans De ça là Mais, Bah si les gens ils vont... Plaques, les gens ils vont bien voir que la map elle est... Elle est clataxe ouais, ouais. Regarde, regarde, tu veux que je te dise comment faire pour pas mourir instantanément Vas-y Ah là l'angle du, du pilier Ouais Et bah tu colles ouais. là et tu recules en sautant Là là Ça marche pas Ah tu, parles, tu veux dire ici là Sixième essai C'est vraiment codé même pas par le cul par la bite. <rire> ah c'est vraiment le mec il a roulé son cul sur le clavier il a fait non <rire> That's really good, you know I make a... Oh mon dieu des zombies <rire> oh, okay, Trickshot nous scope Ah oh, mais ça me le fait pas ça mec hein De quoi Le I'm rich Ah oh, une grenade T'as entendu non. Il a dit I will not let you down. Et je plus ce qu'il a dit après. Non, mec, j'ai pas ça, mec. Tema, Tema, je suis Donald Trump et j'ai des mains de noires. Viens voir, viens voir. Viens voir, regarde, j'ai des mains de noirs. Ah bon? Mais regarde tes mains. Ouais. Mes mains, elles sont normales. Ah, t'as pas des mains de Renoir Non. J'ai les mains de Donald Trump, j'en des mains de blanc. Oh mec, esquive zombie! Oh ça fait ping ping! <rire> ping ping! Ça fait bim bam boum ça fait. Pardon. Ça fait nique ta mère. I'm sorry for this man. Ouais. Je vais mourir par contre. C'est pas pour te. Et ça fait bim bam boum <rire> Ah oh ça tu peux le garder, ça tire le. <rire> ça tire le. Oh merde, j'ai acheté alors que j'ai pas d'argent. <rire> wow Et comme je t'ai dit Donald Trump I'm rich. Oh Il a dit I'm really rich. Ah ouais Ouais je te jure. Mais putain pourquoi j'ai pas ça moi C'est moi qui ai lancé la game hein. Il dit I'm really rich mais ça il a l'habitude de ne pas acheter d'autres armes. Ah J'ai entendu un hein. stupid. <rire> moi aussi. Attends. Mais genre c'était super bas le son. Ouais moi aussi t'inquiète. Mais genre quand t'entends I'm really rich, genre c'est fort quand même. Ah oui grave. Attends viens viens mets-toi près de moi Nice Ah si j'ai entendu mais genre super bas Ah Oh non I'm really rich oh, Putain mais le son ah. il est super bas, comment je fais pour augmenter ça ah ah I'm really rich. <rire> really c'est de la merde cette. ah ah ah ah ah ah c'est F2 Punch, je baby slime. Ah, t'as entendu? Non, j'ai pas entendu. T'as entendu, toi? Fuck you! <rire> voilà. Attends. Ah, y'a la Fuck Thompson là. Fuck you, man. Ah, trop drôle. Franchement, ce mode. Avec une map de merde en plus, t'es genre Donald Trump. Il pue la merde, tu vois. Mais avec attends, attends, j'entends pas ce qu'il dit. C'est quoi ça Mg2 Attends, attends, attends Putain ça a l'air énervé quand même, quand même Ça fonctionne hein. Ok, fallait juste avoir un cerveau Non on va mettre la meilleure C'est calme, j'ai la joué au piano en plus Mais c'est quoi ça C'est moi ou il y a les deux en même temps maintenant C'est horrible, d'accord. One at a time, t'as pas compris Une seule à la fois. J'aime bien les mix audio comme ça, <rire> ça fait toujours du bien. Ça fait chétan, <rire> comment ça fait Non, bien. en vrai, la musique ça va, mais si tu combines ça avec la musique de la boîte, ça fait 3 musiques, ça commence à faire beaucoup. Il quand même là. Euh, ouvre cette porte là, s'il te plaît, parce que je pense que c'est vraiment pas possible. Il a pas parlé, putain, je voulais l'ouvrir juste pour qu'il parle. Not nice, T'as du ça? Oui, oui, oui. Not nice. I'm really rich. Fais pas être... Faut pas rester dans cet escalier du shaitan qui te tue dès que tu passes dedans. Attends. Oh, laissez-moi tranquille. Ah, ah, les zombies ah, ils ont moi, les. Je me fais violer! Je me fais violer. Les... Non, mais non, mais les zombies ils ont les mêmes bruits que les zombies normaux, genre. Ils ont pas les. Bah, bon, hein. bah. Mais t'es. tu t'es fait, fait barrière. T'as pris une dead barrière sale merde. Ah non mais non, sinon je serais mort un instant. Non parce que tu tombes au sol et tu, tu peux. Je pense que t'as le temps de sortir. T'as dit quoi Ah non mais je suis sérieux. Mais t'as rajouté une musique encore <rire> en ai vu. Apprécier ce doux son. <rire> C'est tellement de la merde. En vrai, je... écoute, ça pourrait trouver une musique de BO3. Je rêvais d'avoir un, un petit pistolet comme ça dans la boîte, qui fait pas de dégâts et qui n'a pas de munitions. Hein et main garant j'en rêvais. Mmh. Ça serait bien, genre. Euh, tu sais, un style de musique, tu sais, ouais. comme ça dans BO3, tu sais, quand tu te téléportes. Ouais. Fait... C'est un peu creepy quand même, hein. Il y a vraiment un mec qui roule sa tête sur le piano, genre. Attends, je vais continuer. Moi. I'm really rich. Non, arrête, c'est chiant là. <rire> est Il est insupportable. Hein. Putain, je sais pas ce que je vais pouvoir tirer des rushs de cette vidéo, mais ça va vraiment être de la merde. Hein mais <rire> pas grave, gros fait toujours <rire> Tout ça pour qu'ils se fassent torcher le cul Arrête, t'es marre comment ils sont énervés en même temps Ils font pas peur En fait j'ai l'impression qu'on à jouer à Let 4 Dead mais avec le mode Minecraft C'est trop <rire> Bon bah je pense que les gars vous avez pu voir la map Voilà on va s'arrêter là parce que vas-y on est pas doué hein. Et que j'en peux plus cette physique de cette musique de map mais j'en peux plus de 16 map, voilà. Donc, euh, je voulais torcher. Je voulais pas torcher, mais... Ah, quand même J'espère que la vidéo vous a plu. Euh, <rire> Nous, c'est bien rigolé. C'était trop là. de la merde. Mais voilà, Et voilà, voilà. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Abonnez-vous.